Maintenant on pourrait peut-être parler un brin de qu'est-ce que ça prend comme communauté locale finalement pour rendre ça réel, « make it happen » comme ils disent ouais. en anglais. Hein? On disait que c'était une... toi, Yannick, Pierre, moi, en fait plusieurs personnes, un noyau dur en fait. Mm. L'autre truc c'est qu'on a réussi à convaincre la PSF que la communauté à Montréal était active. On se rencontrait à... tous les mois, mm -hmm. peut-être 50, 60, 70 personnes mm -hmm. venaient pour assister à des talks. C'est une mini conférence en fait. Mm. Et puis ça, ça permet aussi de rejoindre plein de gens dans la ville, plein d'entreprises. Il mm. euh, y a plusieurs compagnies montréalaises qui sponsorisent PyCon. Ouais. Euh, ça va faire les Dux, Ça va faire les autres, ouais. il y a iWeb aussi, mm. il y a Artbox, Innovance. Mm. Il n'y a pas juste les organisateurs, il y a la communauté. Euh, oui, ouais. euh, ouais, ouais, la communauté qui... au sens large. Ouais, ouais, en fait, exactement. Je pense que c'est important de le dire que Mathieu en a beaucoup sur ses épaules, puis Diana aussi. Mais explique-nous un peu de, de l'intérieur, le rôle de la PSF dans l'organisation de l'événement, le rôle de la communauté locale aussi. PyCon mm -hmm. est une conférence qui est organisée principalement par des bénévoles. Il y a deux personnes qui sont payées en fait, dans l'organisation. Okay. Une <coughs> meeting planner, un comptable, mais c'est tout. en fait. Après un quand tu rentres dans une organisation comme ça, il y a toute une équipe de gens qui sont là depuis des années. C'est ouais, comprendre de savoir, qui hein. fait quoi parce qu'on n'est jamais tout seul, en fait. Mmh. Donc, même si c'est une grosse machine, c'est une machine qui est quand même bien rodée. Il mmh. faut juste comprendre comment l'approcher. En fait. mmh. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller à la conférence plusieurs fois avant, mmh. parce qu'on rencontre ces gens-là en personne, en mmh. fait. Mmh. Euh, après, la plupart du travail se fait par courriel. On a essayé plusieurs systèmes de gestion de bugs, de okay. gestion ah, ouais, ouais. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que le courriel finalement. Okay. En fait. um, Qu'est-ce qu'on a fait finalement comme communauté pour cet événement -là? Ouais. Ben, En fait, la plupart du travail, souvent, c'est juste de ce truc, les choses, plus être possibles. Donc, mm. c'est être, être des facilitateurs. Mm -hmm. Donc, tout le monde voulait, en fait, à PyCon, qu'on ait un service de garde, par exemple. Mm -hmm. C'est un truc, une réalisation qu'on voulait. Donc, le plus gros du travail, c'était d'envoyer des courriels à des entreprises qui pourraient nous offrir ce service-là. Mm -hmm. Et de maintenir le contact jusqu'à temps qu'on soit au point de signer un contrat. Mm. C'est comme ça que ça fonctionne pour à peu près toutes les tâches. C'est-à-dire que... que. Tu décomposes ça par front, quoi, puis ouais. tu mettais un champion derrière. C'est ça. Donc, on a un champion dans chacun des sous-comités. Mm. Puis, le travail de Diana, de moi, d'Eva, c'est d'aller voir ces champions-là de façon régulière, puis faire bon, comment ça avance, mm. qu'est-ce qui se passe. Puis, on voit assez rapidement pour qui ça va bien, pour qui ça va moins bien. Et donc, des fois, il faut peut-être réajuster le tir. Ah ouais? Des fois, c'est. On les laisse aller parce que, uh -huh. parce que tout va bien en fait. Uh -huh. Donc, un exemple, le Program Committee, c'est un programme qui roule depuis des années. Uh -huh. Ils ont leur affaire. Ils sont complètement indépendants. Uh -huh. Il y a des choses comme le 5K, où on a plus intervenu peut-être à un moment donné. 5K, euh, c'est une course. Ouais. C'est une course de 5 km euh, qui a durant la conférence, okay. qui est organisée, puis qui nous permet de ramasser des fonds pour un organisme sans Donc, cette uh -huh. année, c'est l'Electronic Frontier Foundation, qui est un peu le syndicat des internautes. Okay. Qui est là pour nous protéger dans nos libertés fondamentales. Uh -huh. Donc, nous, on va essayer de ramasser de l'argent pour qu'ils puissent le faire. C'est une course, mais bon, on peut y aller tranquille parce le aller matin à la aussi. Hein, ouais, C'est ouais. à 7 heures le samedi <rire> matin. Donc, euh, il y a quelque chose qui va en plus à saveur locale. Il y a la sixième track qui va permettre à des Américains ou des gens de partout dans le monde mm -hmm. de voir, visiter Montréal. Donc, ça, c'était mm -hmm. la, la petite touche. C'est quelque chose qui va avoir lieu. Il y a, je pense, jusqu'à maintenant. Pas trop loin de 100 personnes qui se sont inscrites mm -hmm. donc c'est ça va bien c est c est bon. ouais. donc montréal python finalement avait pas tellement de rôle à jouer dans la, la, la sélection la construction du programme même ça on est d'accord pour non. dire que c'est la psf là. puis ouais, avec ouais. ses procédures normales puis, ouais, ouais. en fait montréal python a surtout euh, passé le message c'est à dire mm -hmm lorsqu'il s'agissait d'approcher de, des gens pour être euh, présentateurs, mm -hmm. lorsqu'il s'agissait de chercher des gens pour participer à des ateliers. Mm -hmm. euh, il y avait aussi d'aller de, de, de, chercher le, des sponsorships locaux ouais. aussi. Plus on a de gens actifs localement, plus il va y avoir de participants qui vont s'inscrire à la conférence. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais qui sont inscrits à la conférence. OK, ouais. bon, ben, ça, c'est super. Il y a plusieurs présentateurs qui viennent de la région de Montréal. Fait quand les participants, les présentateurs, le sponsorship, ben, on est quand même présents. Ouais? On sera pas euh... touristes dans notre propre ouais. conférence <rire> chez ouais. nous à Montréal.